Instaurer en mémoire des luttes menées par les femmes à travers le monde, depuis le début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et de droit de vote, cette journée est l'occasion pour l'ensemble de la communauté internationale d'illustrer les avancées de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, mais surtout de rappeler le chemin qu'il nous reste à parcourir pour y parvenir. C'est pourquoi je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette allocution circonstances pour rappeler à l'opinion nationale et internationale les efforts que le gouvernement n'a eu de cesse de déployer pour promouvoir et garantir les droits des femmes.